Quand j'étais petit, j'adorais regarder la série « Chérie, j'ai rétréci les gosses » sur Disney Channel. Tu connais Ça parle des Salinsky, une famille américaine, un peu bizarre, mais sympa au fond. Presque tous les épisodes, c'est l'histoire de Wayne, le père, qui invente une machine incroyable, mais qui finit toujours par se retourner contre lui et sa famille. Pas très safe, le paternel. Je me souviens particulièrement d'un épisode qui m'a beaucoup marqué à l'époque. C'est Nick, le plus petit de la famille, qui fait des cauchemars à répétition parce qu'il doit dissiquer une grenouille à l'école et qu'il n'a pas très envie de le faire. Maybe it's time for technology. Wayne, voulant aider son fils à traverser cette épreuve, décide de créer une machine capable de s'introduire dans les rêves des enfants. Ouais, dit comme ça, c'est un peu creepy. He is creepy. Je me souviens avoir regardé cet épisode et après y avoir pensé pendant des jours. C'est la première fois que je me questionnais à propos des rêves. Pourquoi on rêve Est-ce qu'on peut contrôler nos rêves Est-ce qu'il existe une machine capable de les contrôler comme dans la série Ouais, j'avais 10 ans, ok Et je suis resté sur l'idée trop cool que ce serait génial de créer une machine capable d'enregistrer ses rêves et de pouvoir les partager avec qui en a envie. Ce serait pas trop cool. Mais une telle machine n'existe pas. Eh bien si, et c'est grâce au travail acharné de scientifiques japonais Kawaii Concernant les rêves, je pense qu'on peut diviser les gens en deux catégories. Ceux qui se souviennent jamais de leurs rêves, j'en fais malheureusement partie, et ceux qui arrivent toujours à s'en souvenir. Ah oh, ils m'énerve trop ces gens-là Parce qu'en plus de vivre des histoires incroyables pendant qu'ils dorment, alors que chez moi c'est le noir complet, ils adorent s'en vanter. Et alors le gars, il a beau être un super orateur dans la vraie vie, quand il te raconte un rêve, on dirait un gamin de 6 ans qui a sniffé un peu trop de colle. Il y avait une chèvre, mais je sais pas pourquoi elle était transparente. Mais je pouvais la sentir, je comprends. Quand même si c'était une sucette. Et puis il y avait quelque chose en elle. Non, pas quelque chose, c'était plutôt quelqu'un de couleur bleue. Et elle a mangé du cordon bleu. Et d'un coup, je me retrouve dans mon lit. Mais je sais pas ce qui se passe, mais je transpire des chèvres corse. T'as beau essayer de rester poli et d'écouter son rêve, mais t'as juste une envie, c'est de lui dire. Mais je n'ai rien à foutre de ta chèvre Il est où ton storytelling Il est où Désolé pour ça. Ah les rêveurs, pourquoi certaines personnes se souviennent de leurs rêves et d'autres non Eh bien, on sait pas trop. On a observé que les enfants n'ont pratiquement pas de problème pour se souvenir de leurs rêves, et même en détail, mais une grande partie de ces personnes perdraient cette capacité au cours de l'adolescence. Je trouve que c'est une des choses les plus tristes qui existent. Il existe aujourd'hui quelques techniques pour entraîner les non rêveurs, comme moi, à se souvenir de leurs rêves. La plus connue est de mettre un réveil et de les noter tout de suite après, à l'écrit ou à l'oral. J'ai essayé, c'est hyper fatigant ça casse tes cycles de sommeil au final t'as ton rêve mais t'as pas ton sommeil et puis j'arrive jamais à relire mes notes <rire> Dali par exemple utilisait la technique de la cuillère il s'endormait dans un fauteuil une cuillère à la main la théorie est que quand tu rentres en sommeil paradoxal tes muscles ne tiennent plus on parle d'atonie musculaire et la main lâche la cuillère qui tombe par terre et le bruit te réveille c'est à ce moment là que tu notes ton rêve bien sûr la cuillère c'est mieux si elle est en métal parce que si, si elle est en plastique ça, ça marche pas j'ai aussi essayé le problème avec ces techniques, c'est que ça reste très subjectif. Quand tu transformes ta vision du rêve en texte ou en parole, il y a forcément une perte importante d'informations. On a aussi tendance à les interpréter et à leur donner des significations qui sont des fois très tirées par les cheveux. Il y a même des scientifiques qui pensent que le cerveau transforme le contenu du rêve lorsqu'il s'en souvient. Donc impossible d'avoir accès aux vrais rêve. Une équipe japonaise a réglé ce problème en allant directement enregistrer l'activité des neurones. Sûrement aussi des frustrés de la team des non rêveurs mmh. En 2013, ils ont inventé une machine capable d'enregistrer l'activité cérébrale d'une personne qui rêve, puis de faire une simulation vidéo de ce que la personne a rêvé. On dirait vraiment de la science-fiction le truc. Pour bien comprendre comment fonctionne cette machine, je vais t'apprendre étape par étape comment en créer une à la maison. Eh ouais, mmh. c'est parti Première étape, acheter un IRM. Ah oui, je t'ai pas dit que c'était donné comme machine. Après, si t'as un million d'euros à perdre, tu peux t'acheter un IRM dernier cri, juste pour le kiff. En plus, c'est bientôt Noël. Par contre, il va falloir faire un peu de place dans ta chambre parce que c'est assez encombrant comme machine. Et il faut enlever tout ce qui est métallique aussi. C'est très magnétique. Et ajoute aussi 500 000 euros pour l'azote liquide, pour les moniteurs et pour les travaux qui vont avec. Étape numéro 2, acheter un électroencéphalogramme. Pour avoir un super enregistrement cérébral, tu dois coupler cette technique de l'IRM avec de l'EEG. Il va te permettre de savoir dans quel stade du sommeil tu te trouves. Et là, tu peux rajouter facile 5000 euros. C'est pas beaucoup finalement comparé à un IRM, hein Ça va Étape numéro 3, l'entraînement. L'étape numéro 3 va consister à t'entraîner à dormir dans un cylindre de 2 mètres de longueur et de 60 cm de diamètre et qui fait ce bruit stressant tout le long. C'est cosy, hein et il ne faut surtout pas bouger pendant l'enregistrement Sinon il faut tout refaire Tu peux rajouter au budget ce truc là pour bien fixer ta tête du coup Étape numéro 4 L'acquisition Là, il te faut l'aide d'un pote et des lunettes un peu spéciales. L'idée, c'est que pendant que tu es dans l'IRM, il va te montrer plein d'images de personnes, d'objets, de plein de trucs. Pour chaque image, il va faire une capture de l'activité cérébrale lorsque tu regardes cette image. L'idée derrière, c'est de faire une bibliothèque de scan IRM de ton cerveau pour différents objets. Pourquoi euh, tu, vas, tu vas comprendre juste après. Ah, et il faut une grosse bibliothèque quand même. Hein. Genre euh, 100, 100 000 images. C'est bien, c'est le minimum. Et pour chaque image, pour chaque objet, c'est bien de le faire plusieurs fois au cas où. Hein. Il peut y avoir des bugs ou des parasites, et ça peut fausser les résultats, et on veut pas ça. Étape numéro 5, dormir. C'est la partie la plus facile, enfin presque. Tu dois juste dormir dans un IRM, sans bouger, le crâne rempli d'électrodes et ta tête fixée à sous serre-tête. Seulement voilà, tu ne vas pas passer une nuit tranquille à dormir, non non non non non non. Ton pote doit venir te réveiller toutes les 20 minutes pour te demander ce que tu as rêvé. Tu l'as compris, tu vas pas passer une nuit, tranquille. Étape numéro 6, l'intelligence artificielle. A l'aide d'une intelligence artificielle que tu pourras acheter aux Japonais ou alors payer un expert en IA pour la coder pour toi, elle va utiliser la banque d'images enregistrée pendant l'étape numéro 4 et les enregistrements des rêves de l'étape numéro 5 pour faire des associations entre elles. Si dans ton rêve t'as rêvé d'une chèvre, alors l'IA pourra le deviner rien qu'en regardant ton activité cérébrale. Parce qu'auparavant, en t'ayant déjà montré plusieurs images de chèvres, l'IA sait déjà à quoi ressemble ton cerveau quand tu regardes une chèvre. Après des heures et des heures de calcul, l'IA sera enfin prête pour produire une vidéo de qualité hollywoodienne de ton rêve. Étape numéro 7, regardez ton rêve en grand écran. C'est le moment tant attendu, tu dois trop avoir envie de voir le résultat. Mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu enregistrer ces japonais C'est le moment de te montrer. Attention, ça va aller très vite. T'es prêt 5, 4, 3, 2, 1. <rire> bon ok, tu t'attendais à un truc de ouf, mais comprends bien que c'est quand même balèze ce qu'ils ont fait. On est encore loin de vraiment enregistrer nos rêves, mais ce prototype est porteur d'espoir. Et ça, c'est pas rien. En plus de l'aspect récréatif qui pourrait susciter, imagine toutes les avancées scientifiques possibles. On pourrait avoir pour la première fois un outil objectif pour étudier les rêves. Fini les séances dans un divan avec un mec chelou qui te dit que si tu rêves d'araignée c'est à cause d'un traumatisme sexuel vécu pendant l'enfance mais de manière inconsciente Bref c'est une technologie qui me fait pas mal rêver et qui j'espère m'aidera un jour à retrouver la mémoire de mes rêves oubliés Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout c'est un sujet qui me passionne tellement que j'ai décidé de m'acheter un IRM Voilà <rire> J'ai décidé <rire> Si vous voulez me donner un petit peu d'argent ça pourrait m'aider à atteindre le million un peu plus vite J'ai déjà 1000 euros de côté donc plus que 998 000 euros On y croit Sinon, un abonnement, c'est bien aussi. <rire> Allez, à la prochaine.